Bonjour à tous et bienvenue, euh, merci de nous rejoindre à ces journées portes ouvertes en virtuel un peu particulière. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Karine Bourgeois, ici, et de Florence Bazzaro. Donc Karine Bourgeois est chargée des admissions à l'UTBM et euh, Florence Bazzaro est euh, directrice euh, aux formations et à la pédagogie. Donc je vais laisser tout d'abord la parole à madame Karine Bourgeois donc, qui va vous expliquer euh, comment se déroulent les admissions à l'UTBM et comment s'inscrire en fonction de votre niveau. Bon ben bonjour, hein, déjà donc, euh, en effet, pour intégrer l'UTBM, vous avez deux possibilités hein, soit euh, directement une entrée en cycle préparatoire, donc euh, post-bac, ou éventuellement, donc après un bac plus +2, directement une entrée en, en cycle ingénieur. Donc, si vous êtes actuellement en terminale ou à bac plus +1, ben, donc vous prendrez une inscription auprès de la plateforme de parcoursup. Hein, donc, elle euh, c'est du 20 janvier donc, au 11 mars. Euh, euh, voilà, donc vous allez pouvoir euh, procéder donc, à votre inscription, vous allez pouvoir formuler euh, donc, euh, vos vœux. Hein. L'UTBM fait partie du réseau des universités de technologie, donc avec l'UTC de Compiègne et l'UTT de Troyes. Donc, la procédure d'admission est commune aux trois établissements, donc, ça c'est important. Donc, en fait, c'est un dossier de candidature qui est unique, donc, il comptera pour un vœu unique, un seul vœu hein, sur, le, sur Parcoursup. Hein. Et ensuite, vous allez devoir choisir un, deux, voire les trois établissements. Donc là, ce seront des sous-vœux. Alors, une chose importante, hein, les vœux et sous-vœux ne sont pas classés. Donc, vous aurez une réponse de chaque établissement. Alors, l'UTBM euh, recrute euh, uniquement, enfin uniquement, euh, ni l'UTST ni l'UTC, on recrute des bacs STI 2D. Donc, euh, le recrutement se fait sur dossier et entretien. Euh, pour la rentrée de septembre 2021, l'UTBM va proposer 270 places pour le bac général et 10 places pour le bac STI 2D. Voilà, au niveau des dates. Donc après, vous avez jusqu'au 8 avril, donc pour euh, finaliser votre dossier, et confirmer vos vœux. Une fois euh, confirmé les vœux, vous avez sur la période d'avril-mai l'entretien, l'entretien qui sera collectif, donc par petit groupe de 5 candidats, donc, vous serez convoqué selon le dossier scolaire et surtout selon nos capacités d'accueil à l'entretien. Donc, à ce jour, les entretiens sont prévus en présentiel, alors selon hein, si euh, la situation sanitaire le permet. Donc, l'entretien est valable pour l'ensemble du réseau, donc, vous serez convoqué une seule fois, et ça, euh, quel que soit le choix de vos sous euh, L'entretien, donc, euh, se fera dans l'UT la plus proche de vos lieux d'études. Vous passerez vraiment un seul entretien. Et à partir donc, du 27 mai, vous aurez, vous commencerez à, à recevoir les propositions d'admission sur Parcoursup. Donc, les réponses possibles sur le réseau UT, c'est oui, votre dossier de candidature est accepté, soit malheureusement non, donc euh, votre dossier n'a pas été retenu, ou vous pourrez également être sur liste d'attente. Voilà, donc là, c'est vraiment sur la procédure Parcoursup. Après, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer l'UTBM directement en cycle ingénieur. Donc après, un Bac plus 2, un hein, Bac, Bac plus 3. Donc après, hein, une CPGE, un BUT, une licence scientifique, BTS, ATS, etc. Donc ça, c'est plus sûr, hein, sur le site Parcoursup au niveau de l'inscription, mais sur le site 3UT-admission.fr. Le recrutement se fait toujours sur dossier et entretien. Alors, avant de candidater, je vous invite en effet à regarder si votre diplôme est recevable pour candidater à nos formations d'ingénieurs. Vous retrouvez la liste des diplômes recevables directement sur le site des 3 UT ou éventuellement donc, sur le site de l'UTBM, l'UTC ou voire même l'UTT. Au niveau de l'ouverture du site, donc, ce sera du 20 janvier au 20, ou 20 avril. Donc Là, vous allez devoir enseigner votre état civil, votre cursus, vos résultats et puis déposer un certain nombre de documents en ligne. Alors, tels que relever notre bac, relever notre post-bac, l'aide de motivation et, et d'autres encore. Ensuite viendront les entretiens. Donc, les entretiens se feront sur la période de mars à mai. Donc, là, ce ne seront plus des entretiens collectifs, mais individuels. Euh, sauf pour les CPGE. Donc, là, ce sera plus des entretiens euh, par petit groupe de quatre candidats. Donc, pareil, selon le dossier scolaire et selon nos capacités d'accueil à l'entretien. Donc, si éventuellement, la situation sanitaire ne permet pas un entretien en présentiel, nous le ferons à ce moment-là par visioconférence. Et on gardera en effet ce, cette idée d'entretien individuel ou entretien de groupe. Au niveau des résultats, donc vous allez les recevoir euh, mi-juin, par mail, suivi d'un courrier postal, et vous aurez accès directement à la réponse aussi au sein de votre dossier. Il y a simplement pour les formations par apprentissage, où les réponses sont communiquées mi-mai, un petit peu avant, donc les personnes qui seront euh, admissibles à ces formations auront cette réponse et pourront débuter la recherche de l'entreprise. Donc ça c'est important. Pour ceux qui éventuellement auraient loupé la première session d'admission et qui souhaitent postuler sur des formations par apprentissage, alors pas de souci, à, à l'UTBM, alors uniquement à l'UTBM, hein, pas à l'UTT ni à l'UTC, et la condition c'est de ne pas avoir postulé sur la première session, ça c'est important. Donc vous pourrez télécharger un dossier de candidature qui sera en ligne, donc, à compter du 21 avril jusqu'au 30 juin. Et même procédure, hein, recrutement sur dossier et entretien entretien au fil de l'eau. Et puis, donc, les réponses seront communiquées, pareil, au fil de l'eau. Alors, voilà ce que je peux dire au niveau de la procédure d'admission, que ce soit sur Parcoursup ou sur les réseaux, donc euh, 3ut-admission.fr. Alors merci beaucoup Karine Bourgeois pour cette présentation. Donc Je vous rappelle que tout au long de, des lives, vous, vous avez un chat à disposition dans lequel vous pouvez poser vos questions et euh, on y répondra, du moins on essaiera d'y répondre. Et euh, vous avez également la semaine prochaine un, un chat pour poser vos questions euh, personnelles qui aura lieu. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement sur le site des Journées Portes Ouvertes de l'UTBM. Tout sera indiqué. Alors peut-être qu'on peut, il qu euh, y a des étudiants qui seraient intéressés de savoir, ben voilà, euh, quelle est la différence, par exemple, entre, euh, entre une prépa intégrée et, et une prépa donc, euh, à l'UTBM. Alors euh, la différence entre une prépa intégrée et puis le fait euh, et puis euh, une prépa classique, en fait. Euh L'UTBM vous donne l'opportunité de commencer votre parcours d'ingénieur dès la première année, d'avoir un parcours en fait en 5 ans complet, donc de euh, vous rentrez à l'UTBM, vous faites une prépa intégrée, mais où déjà vous avez des enseignements euh, qui vont vous former à, à devenir ingénieur, vous avez, déjà des infos, vous avez bien sûr euh, des enseignements euh, très scientifiques, mais vous avez également ce qu'on va appeler des techniques et méthodes, qui sont vraiment euh, les bases du métier d'ingénieur. Et donc, ça, ça vous permet en fait, d'avoir vraiment une continuité dans votre cursus. Et d'ailleurs, on ne parle pas euh, on, on parle de prépa intégré, mais... Euh, le, on, nous dans l'établissement on va parler de parcours en cinq ans et c'est vrai qu'il y a une vraie différenciation entre le fait d'avoir euh, deux ans de prépa puis un parcours en trois ans ou d'avoir un parcours continu, complet sur, euh, sur cinq ans et c'est vraiment ce qu'on vise euh, avec euh, notre cycle préparatoire euh, à l'UTBM euh, après il y a sûrement d'autres euh, points forts là je vous ai fait une réponse très pédagogique peut-être que Elodie euh, tu peux nous dire qu'est-ce que qu Qu'est-ce qui fait cette différence-là pour les étudiants Quel est l'intérêt, toi, en tant qu'étudiante de l'UTBM, à faire cette, cette notion de prépa intégrée Alors, euh, moi, j'ai décidé de faire une prépa intégrée plutôt qu'une prépa parce qu'en fait, ça, ça me dégageait un peu plus de temps. Il euh, n'y a pas toutes ces cols, par exemple, qu'on doit faire le samedi matin, donc il y a peut-être un peu moins, euh, moins d'examens euh, stricts. C'est plutôt des partiels organisés en milieu de semestre et en fin de semestre. Et euh, par exemple, bah, moi, j'aime bien faire de la musique, j'aime bien euh, faire des activités aussi, il euh, y a une vie associative qui est quand même plus importante parce qu'on est, on est énormément dans l'école. Donc il y a beaucoup de moyens associatifs. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire une prépa intégrée. Euh, notre point fort aussi de la prépa intégrée, c'est le fait que du moment vous êtes rentré euh, à l'UTBM, euh, si vous réussissez votre, vos deux premières années de parcours, euh, vous, vous rentrez automatiquement dans, dans, la, dans les filières d'ingénieurs, euh, donc dans les, dans les spécialités, et, et donc il n'y a pas de nouveau concours pour rentrer euh, dans les spécialités d'ingénieurs. Euh, voilà, c est, c est, on vous accompagne, et c'est vraiment un parcours personnalisé et accompagné sur l'ensemble des cinq ans. Euh, donc c'est vrai qu'il voilà, n'y a, a pas cette dimension concours en fin de, en fin de prépa qu'il peut y avoir sur un prépa classique, euh, et je pense que c'est quand même aussi une différence importante euh, pour, pour, pour, un, pour construire son cursus de manière sereine et, et de manière continue en fait alors du coup imaginons voilà, je, suis, je suis étudiante je suis intéressée par l'UTBM et euh, euh, j'arrive à l'UTBM et je passe mon entretien donc comment est-ce qu'ils se déroule en fait ces entretiens euh, plus précisément alors au niveau des entretiens il y a deux types d'entretiens euh, l'entretien de groupe collectif hein, donc, généralement par groupe de 4 à 5 candidats euh, et puis aussi l'entretien individuel alors là ce sera plus pour les bacs plus 2 un entretien individuel qui va durer entre 20 et 30 minutes hein, donc euh, l'entretien donc l'entretien va porter euh, sur votre motivation sur votre personnalité on va parler aussi de vos centres d'intérêt on va parler aussi de la notion d'ingénieur hein, qui est importante euh, si vous souhaitez faire éventuellement de l'apprentissage ben, votre capacité, évaluer euh, on va évaluer votre capacité en fait à faire de, de l'alternance euh, généralement dans l'entretien de groupe euh, euh, ce qu'on va évaluer, c'est euh, la manière euh, dont vous allez argumenter, vous allez interagir euh, au sein du groupe, hein, le comportement que en fait, vous aurez vis-à-vis euh, -vis des autres candidats également. Donc c'est vraiment, enfin, ça ne porte pas du tout sur les connaissances scientifiques, hein, c'est ça qui est important à dire, hein, c'est vraiment sur la motivation et la personnalité. Et c'est vrai que sur deux dossiers scolaires équivalents, l'entretien peut faire la différence. Donc il ne faut pas le négliger. On commence à avoir un certain nombre de questions sur le déroulé du, de ces deux premières années de ce cycle préparatoire. Donc, euh, on vous encourage à rester connecté avec nous et on va avoir une deuxième session. Là, on est vraiment sur la partie admission et on va dans... Monsieur Tachicard, qui, qui est responsable du cycle préparatoire, euh, va présenter juste après en détail le cycle préparatoire. Donc, on y reviendra plus en détail. Et si ça ne répond pas à vos questions, vous pourrez bien entendu les poser. Euh... On a également des questions, bien entendu, vu la situation actuelle et vu la situation sanitaire, on a forcément des questions sur les modalités pédagogiques. Alors, la, la formation à l'UTBM est une formation en présentiel. Euh, nous sommes, euh, nous sommes nos, nos enseignements normalement se déroulent dans nos locaux. Euh, pour la prochaine rentrée, on est, vous vous doutez bien qu'on a quelques difficultés à vous dire dans quelles conditions euh, nous pourrons faire, faire, faire de l'enseignement. Euh, actuellement, en fonction de tout un mode hybride il euh, y, y a des activités en présentiel, des activités en distanciel, en fonction de ce qui nous est autorisé par, euh, par notre ministère de tutelle, mais voilà la, la formation à, à l'UTBM euh, normalement c'est notamment sur le cycle préparatoire c'est du temps plein à l'UTBM et, euh, et mais quand même avec un focus avec beaucoup de, de projets, beaucoup d'activités en groupe euh, et de travail personnel euh, qui peut se faire en groupe projet notamment, c'est une des, des spécificités des formations de l'UTBM, c'est la pédagogie par projet, et donc euh, aussi du travail euh, en salle de classe, mais aussi du travail hors emploi, du, ce qu'on appelle hors emploi du temps, vous pouvez vous retrouver euh, à 2, 3, 4, à conduire des projets, pas forcément euh, encadrés, euh, encadrés par des enseignants, euh, mais pas forcément en salle de classe. Alors on a une question sur, euh, est-il possible, euh, après s'être fait refuser les vœux à l'UTBM, de repostuler donc peut-être que Karine, vous pourrez y répondre à cette question-là. Oui, oui, donc il est possible éventuellement de postuler de nouveau pour la rentrée de septembre. Il n'y a pas de souci. Il suffit de redéposer sa candidature à partir du 20 janvier, donc sur le site 3UT-mission.fr. Alors, euh, est-ce que si on est en première année euh, de DUT ou de prépa, on peut euh, quand même euh, intégrer euh, cette prépa intégrée euh, euh, bah, comme si on sortait du lycée Est-ce qu'on peut postuler euh, dans le cas où on est en Bac plus 1 Oui, alors, oui, pas de souci. C'est-à-dire qu'en effet, c'est êtes la Bac plus 1, euh, la procédure de nouveau c'est parcoursup, hein, donc de Bac à Bac plus 1, il faut postuler à partir du 20 janvier. Euh, si vous êtes éventuellement euh, admise à l'UTBM, euh, et vous avez validé euh, des, des cours, euh, enfin, certains cours sur euh, la, la classe prépa, euh, qui correspondent à des cours euh, suivis aussi à l'ICBM. Donc, on pourra éventuellement reconnaître ces crédits. Et puis, ça va raccourcir donc, euh, sur le cursus de cycle préparatoire chez nous. Alors, pour toutes les questions un peu plus personnelles, donc sur vos notes, sur. Euh, ben, quel, euh, fin, quel pourcentage on prend ben, Ça, on ne peut pas trop euh, le dire, ça dépend des années. Mais euh, pour toutes les questions personnelles, en tout cas, on vous invite au chat de la semaine prochaine où vous pourrez rencontrer dans des salons euh, les personnes chargées des admissions et d'autres euh, membres de l'UTBM pour poser vos questions. Et, euh, et ils seront là pour y répondre plus personnellement. Donc, combien de places sont disponibles pour les bacs plus 2 Alors, au niveau des Bac plus 2, généralement... Euh pour chaque formation, alors sous ce étudiant, il y a entre euh, 95 et 120 places euh, au total. Et puis euh, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a priorité à nos, nos étudiants qui sont sur le site préparatoire. Donc euh, là, sur le semestre suivant, ils vont pouvoir choisir la formation dans laquelle ils se à la rentrée de septembre. Et ben, selon le nombre hein, de personnes qui, euh, qui sont intéressées par telle ou telle formation, il ben, faut après vous faites la différence et puis donc ce sera le nombre de places proposées donc, euh, en parallèle au Bac 2. Alors, en... au niveau Bac plus 2, on va recruter sur des sorties de CPGE, sur des sorties d'IUT, sur des sorties de BTS. Euh, en fait, ça dépend vraiment du type de dossier, ça dépend de la qualité des dossiers. Alors, sur, euh, on ne va pas vous donner là ce matin des chiffres précis sur le pourcentage qu'on recrute dans chaque catégorie. Parce qu'en fait, c'est vraiment le dossier. Euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi l'entretien. Et l'entretien, c'est un entretien de motivation. Euh, si, on peut, si on a des entretiens de motivation excellents pour des BTS euh, on risque euh, à recruter peut-être une année plus de BTS euh, que d'IUT ou, euh, ou plus de CPGE euh, ça, ce qui fait vraiment euh, la différence c'est l'homogénéité du dossier, c'est sa cohérence euh, donc euh, c'est bien sûr des très bonnes notes euh, on, on forme des ingénieurs et il, il faut des bonnes notes sur l'ensemble des disciplines scientifiques et également en anglais puisque euh, l'anglais est un des critères de, dip de diplôme euh, et, et puis il faut de la motivation, il faut un projet professionnel, euh, il faut savoir montrer lors des entretiens euh, que vous savez ce que c'est qu'être euh, que, que ce qu un ingénieur et aussi que vous avez envie de devenir ingénieur, que vous avez, envie de, que vous avez une curiosité, un sens de la découverte, euh, une ouverture d'esprit qui vous permet d'être un ingénieur de qualité. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont être pris en compte. Un excellent dossier, mais avec un très mauvais entretien, nous ne le recrutons pas. C'est quelque chose qui est important pour nous. Euh, et donc, voilà, donc, il faut vraiment avoir de bons dossiers, euh, plus euh, bien travailler son entretien euh, d'admission, parce que c'est ça qui peut faire la différence. Donc, après, voilà, dans, dans les recrutements, on, on a beaucoup d'IUT, on a beaucoup de CPGE, et puis on a quelques BTS. C'est vrai que et sur les BTS, on vise l'excellence des BTS. Alors, je vois des questions sur les spécialités. Donc, euh, on a plusieurs spécialités à l'UTBM euh, en cycle normal, donc c'est-à-dire euh, cycle de cours normal avec des stages et en cycle par alternance. Euh, pour toutes ces spécialités, on aura des tables rondes la semaine prochaine organisées de 18h à 20h. Donc, je vous invite à aller sur le site et euh, à regarder quelles tables rondes peuvent vous intéresser. Euh, et vous aurez également bah, la liste de toutes ces spécialités-là. Donc, euh, juste voilà, on a quand même des grands champs disciplinaires au niveau des spécialités. Oui. Pour vous, ça, ça pâte un peu. On fait de la mécanique, on fait de l'informatique, on fait de l'énergie, on fait du système industriel, de la mécanique, ergonomie euh, pour les spécialités euh, d'ingénieurs sous ce qu'on va appeler sous statut étudiant. Et puis pour les, les, ingé les ingénieurs sous statut d'apprentissage, on va avoir euh, à peu près les mêmes disciplines, sauf qu'on va pouvoir euh, proposer des cursus avec une alternance entre période en entreprise et puis période d'études. Euh, Alors, ce qui, ce qui est important aussi à l'UTBM, Elodie l'a un peu évoqué, c'est la spécificité de notre cursus, c'est qu'il y a deux stages longs. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un an complet de stage sur la totalité du cursus euh, en, en cinq ans, sur la totalité du cursus en trois ans, s'il y a également un an, c'est-à-dire que, par exemple, si vous faites euh, le cursus en ans, vous allez avoir deux années d'études avec nous, avec au milieu un petit stage d'un mois qu'on appelle le stage ouvrier. Et puis, euh, après, vous allez rentrer dans les spécialités. Et là, vous allez avoir un an d'études, six mois de stage, un an d'études, six mois de stage euh, sur un cursus classique. Et donc du coup, c'est vrai que ces deux fois un an de stage sont une des spécialités des UT, c'est une de nos richesses, puisque euh, ça fait quand même un an complet de stage sur la totalité du cursus, il y a peu d'écoles qui, qui, qui, qui proposent une durée de stage aussi longue, et ce qui vous permet en fait vraiment d'acquérir certes des compétences techniques scientifiques au sein de, nos, de, de, de notre formation, mais également euh, des compétences professionnelles euh, extrêmement riches que vous allez développer lors de vos périodes de stage. Voilà. Nous, Bien entendu, comme toute école euh, ou comme toute université, euh, on va également offrir la possibilité euh, de partir en semestre d'études à l'international euh, grâce à des partenariats euh, avec un certain nombre d'universités. Et puis, euh, vous pouvez également avoir des semestres de césure. Voilà. Donc, il y a tout, tout le panel de, de dispositifs euh, classiquement euh, utilisés dans une formation d'ingénieur euh, qui sont à votre disposition euh, à l'UTBM. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les stages. Donc, pour les stages, on aura euh, également un live cet après-midi. Euh, donc, pour vous expliquer comment ça se déroule euh, et, et toutes les questions que vous pouvez avoir à propos des stages, donc on ne répondra pas, répondra pas maintenant. Pardon. Et euh, par contre, il y a une question sur, euh, pour pouvoir être en alternance, faut-il avoir un cursus spécifique ou est-ce que c'est accessible à tout le monde Alors, ben, ce il va falloir regarder Vous allez sur la liste de diplômes recevables, euh, sur la spécialité de diplôme que vous avez, vous avez accès à certaines formations. Donc simplement voir en effet si elles sont recevables pour intégrer une formation par apprentissage, tout simplement. Alors demandez-vous un diplôme certifiant d'un certain niveau euh, en langue anglaise dès l'entrée dans l'école alors non, il n'est pas demandé de diplôme certifiant dès le début, il est demandé par contre le niveau B2 en sortie, donc il y a un niveau minimum nécessaire pour avoir le diplôme d'ingénieur, sinon vous ne serez pas diplômé. Euh, en entrée, on ne demande pas de niveau spécifique, euh, on demande des bonnes notes d'anglais, c'est clairement un des critères de sélection des, des jurys d'admission. Euh, et après, si vous avez déjà euh, un certain niveau euh, reconnu, il euh, ne faut pas hésiter à l'ajouter dans votre dossier de candidature, dans votre, de, dans votre lettre de motivation. Ce sont des éléments importants et qui peuvent faire la différence entre deux dossiers. Euh, voilà, donc il ne faut surtout pas hésiter à mettre en valeur vos compétences, euh, euh, vos compétences linguistiques, euh, notamment en anglais. Alors, est-ce que certaines spécialités à ce jour disponibles uniquement sous statut étudiant vont devenir disponibles sous statut apprenti donc est-ce euh, que vous avez une réponse à, à, à ce genre, nous avons cinq spécialités sous statut étudiant, quatre sous statut apprenti, euh, pour la prochaine rentrée, euh, on ne va pas bouger ça, euh, on n'a pas trop le temps. Euh, donc voilà, donc, euh, sur le long terme, euh, peut-être, je ne vais pas vous dévoiler tous les projets euh, de l'établissement. Euh, ce n'est pas le lieu ici, me semble-t-il. Mais voilà, pour, euh, pour la prochaine rentrée, euh, ce sont les cinq statuts sous spécialité d'étudiants euh, qui, qui, qui, qui sont proposés, qui seront, qui seront, où il sera possible de candidater, et les quatre spécialités sous statut apprenti. Alors, peut-être qu'il y a une question qu'on peut se poser, par exemple, si on intègre l'UTBM et qu'on a envie d'aller faire une spécialité à l'UTT ou à l'UTC, est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on peut le faire Alors, il existe tous les dispositifs. Donc, une fois que vous êtes intégré à l'UTBM, il est possible de changer de spécialité. De... Donc, quand vous rentrez en cycle préparatoire, déjà, vous ne choisissez pas une spécialité. Vous la choisissez qu'à la fin du cycle préparatoire, ce qui vous laisse deux ans pour choisir votre spécialité. Euh, et puis une fois que vous avez choisi une spécialité, il peut de manière, si vraiment il y a, il y a, vous vous êtes trompé, vous, il y a, vous vous rendez compte que ça ne correspond plus à votre projet professionnel, il peut y avoir des passerelles sous certaines conditions entre les différentes spécialités. Et de la même manière, euh, vu que les deux audités sont nos partenaires privilégiés, y, on facilite les passerelles entre euh, les trois UT euh, que ce, sur, sur les dossiers étudiants. Donc voilà, quand on a des demandes spécifiques, euh, notamment à la fin du cycle préparatoire, pour passer euh, dans les spécialités des autres UT, euh, c'est bien sûr ami, euh, soumis à l'avis du jury, c'est bien sûr soumis aussi à l'avis de, de, des autres universités, de l'UTC et de l'UTT, mais il y a des passerelles privilégiées puisque... C'est aussi ça, euh, la richesse de l'UTBM, c'est d'être dans un réseau, le réseau des UT, et donc de pouvoir profiter, en fait, d'une dynamique de groupe euh, un peu différente. Donc voilà, donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un projet euh, qui vous tient à cœur et qui, euh, qui euh, est bien décrit, bien défini, ben vous serez libre, en, entre guillemets, de faire un peu ce que vous voulez euh, en tant que spécialité et partir, euh, s'il faut, dans une autre université. Ou... Enfin, l'UTBM ne vous bloque pas à ce niveau notre objectif est vraiment de vous accompagner sur l'ensemble de votre parcours euh, universitaire. Euh, en fait, l'une des spécificités des UT, c'est le choix des UV, c'est le fait de pouvoir construire son propre parcours. Et donc on est très attentif au fait d'écouter euh, les attentes de nos étudiants, euh, de répondre à, à votre besoin de projet professionnel. En fait, c'est d'où aussi l'importance de l'entretien quand vous arrivez qui est de, de que vous sachiez là où vous voulez aller ou qu'on vous aide à construire votre parcours tout au long de votre scolarité mais voilà on est vraiment là pour vous accompagner dans cette construction de votre parcours et pour, euh, pour vous aider au mieux euh, à devenir l'ingénieur que vous souhaitez être puisque chaque ingénieur on, le monde actuel euh, nous le montre de plus en plus euh, chaque ingénieur est spécifique et, et on a besoin d'une diversité de compétences euh, pour, euh, scientifiques, techniques et professionnelles et donc il est, il est extrêmement important que que chacun puisse construire son parcours. Et je crois que c'est une des richesses de, de, de l'UTBM. Je ne sais pas si Elodie, en tant qu'étudiant... Je suis assez euh, d'accord avec ça, en effet. Et l'opportunité aussi, également, ben, comme on va vous le présenter cet après-midi, mais de faire aussi des doubles diplômes à l'étranger. Donc, il euh, y a plein de choses qui sont possibles. On a une, euh, énormément d'universités partenaires euh, partout dans le monde. Donc, ça, c'est quand même un gros, gros euh, avantage de l'UTBM. Euh, donc, vous pourrez découvrir aussi euh, cette partie sur l'international euh, cet après-midi. Elodie, du coup, euh, puisqu'il n'y a, a pas de questions euh, ce qui est sur, le, sur le live, je... en... quel est ton souvenir de ton entretien Mon souvenir arrivé... de mon entretien <rire> Et eh bon, ben... pas bon, traumatisant <rire> Alors, quand je suis arrivée, euh, bah, déjà, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai vu une personne que je connaissais, donc ça m'a tout de suite déstressée. Bon, ça n'arrive pas souvent, hein, c'est vraiment une anecdote. Mais euh, sinon, mon entretien s'est assez bien déroulé, donc euh, on arrive dans une salle, Enfin moi j'ai postulé en tronc commun, donc on arrive dans une salle avec d'autres étudiants et en fait le but c'est juste de communiquer, parler entre nous, montrer comment on arrive à parler avec les autres. Enfin, comme si on était dans un projet finalement, euh, parce que ben, ingénieur c'est aussi savoir travailler avec les autres et travailler en projet. Euh, donc voilà c'était un peu stressant avant d'arriver hein, bien sûr, comme tous les entretiens. Mais finalement quand on était sur place, ben, ben, ça allait, ça a été très vite détendu parce que ben, on était à plusieurs. Et, euh, et ça s'est très bien passé parce que bah, finalement j'ai été acceptée. <rire> et, et, et pareil, donc du coup, bon, là aujourd'hui, euh, on a de la neige euh, sur Savenant. Mais euh, donc, t'en en es arrivée dans l'établissement t'en en as pensé quoi l'établissement Tu l'as trouvé comment bah, Déjà, j'étais assez impressionnée parce que j'ai vu une voiture euh, dans l'accueil de l'établissement. En effet, on a euh, les voitures de l'école Esberas-Barreau qui sont, euh, qui sont euh, à disposition euh, à l'accueil. Donc, c'est assez impressionnant quand on arrive. Et aussi, ça fait bizarre parce que c'est très, très grand. Il y a beaucoup d'étudiants de partout. Enfin, quand on arrive en tant que lycéen, c'est assez impressionnant. Et euh, bah voilà, c'était assez assez sympa, assez grand. Euh, ça, ça donnait envie de venir, en tout cas. <rire> donc, on a d'autres questions sur euh, l'apprentissage. Euh, donc, euh, alors, sur l'apprentissage, c'est très spécifique puisque vous avez une alternance entre période, de, de, de, entre période en entreprise et puis euh, période euh, en... Euh, d'études. Donc il y aura une session euh, spécifique stage apprentissage cet après-midi où je vous invite à, à venir écouter euh, Damien Père euh, qui vous expliquera, expliquera tout, seul, tout cela en détail. Euh, ceci dit de manière, euh, je peux déjà vous répondre sur par exemple les, les semestres d'études à l'étranger. Euh, il est possible sur la dernière année euh, du parcours d'apprenti de partir à l'international puisque vous avez un semestre complet d'études sur, sur ce parcours d'apprentissage. Euh, voilà donc euh, en fait, dès que c'est possible d'un point de vue des calendriers, dès que c'est possible d'un point de vue de l'organisation des cursus, euh, on fait tout pour vous permettre le départ international. C'est un critère diplômant, euh, que ce soit pour les apprentis ou pour, euh, pour les étudiants. Il est, euh, il est demandé 12 semaines à l'international euh, parce que ça fait partie maintenant des exigences de la CTI. Donc la CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur qui, qui nous donne l'autorisation de, de, de délivrer le diplôme d'ingénieur. Et donc, euh, il y a deux critères qui sont euh, fondamentaux au niveau euh, linguistique et expérience. C'est euh, le, le niveau euh, de B2, donc, pour l'anglais, et puis euh, une période à l'international sur l'ensemble du cursus. Cette période pouvant être, euh, pour les formations d'étudiants euh, sous statut d'étudiant classique, euh, une période de stage ou une période de semestre d'études ou une période de césure, euh, quoi, une, une période de, de, avec un projet de, de qualité. Euh, pour les apprentis, il faut que les semaines à l'international soient faites sur la période d'entreprise. Mais euh, il y a également possibilité de partir sur la période d'études. Alors, on vous rappelle que donc à 14h20, vous aurez un petit point euh, donc, euh, sur, sur cette même, euh, cette même page, euh, sur les stages et euh, sur les alternances donc, qui sera présenté par Monsieur Damien Per. Euh, on a une petite question sur euh, le pourcentage de filles à l'UTBM. J'imagine que c'est peut-être compliqué de répondre, ça change d'année en année. Donc après, ça dépend des filières, enfin, mais. Mais en tout cas, ça, ça augmente d'année en année. Ça, ça augmente d'année en année, et puis il euh, y a des formations vraiment qui ont des, des, des chiffres plus importants. Donc il y a une grosse disparité entre les formations. Et euh, nous, on est très contents d'avoir des filles. Vous en avez trois sur le plateau. Donc, euh, voilà, <rire> surtout, il euh, ne faut, faut pas que ça soit du tout... Euh, je pense que ce n'est pas un frein de, pour réussir à l'UTBM Bien au contraire. Euh, voilà, il faut, faut, faut, faut... Je pense que ce n'est pas... Euh, en soi, il ne faut pas se poser la question. Il faut venir, il faut tester, il faut, faut, faut, faut, faut essayer. Voilà. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, on a un une petite question pour les spécialités de terminale, donc pour intégrer le TC. Je ne sais pas si vous voulez en parler après ou bon, maintenant. On en reparlera dans, dans 10 minutes avec M. Tachikart quand on parlera du TC. Comme ça, on va bien vous expliquer comment fonctionne le TC. Et puis, on fera un point spécifique sur les spécialités en terminale. Comme ça, on est sûr que vous restez avec nous si on ne répond pas à la question. Donc, ouais. euh, pour toutes les questions qui concernent, encore une fois, ben, les diplômes, votre parcours, etc., donc tout ce qui est assez personnel... Euh, je vous donne encore une fois rendez-vous la semaine prochaine donc, euh, pour euh, les questions-réponses. Et là, vous pourrez avoir euh, vos réponses concernant votre parcours, euh, votre parcours à vous. Donc, sur, euh, pareil, sur les diplômes, on vous rappelle qu'il y a la liste des diplômes qui vous permettent de postuler à l'UTBM qui sont disponibles sur le site des admissions. Euh, donc voilà, vous, on ne va pas répondre diplôme par diplôme. Est-ce que je peux rentrer Est-ce que, est que je peux candidater ou pas la liste est, est disponible sur le site de l'UTBM. Alors juste peut-être une question qui peut être importante pour certains, c'est au niveau euh, des équivalences. Est-ce qu'il peut y avoir des équivalences, par exemple, si euh, on a fait un Bac plus 3 avant d'intégrer euh, une spécialité à l'UTBM Donc comment est-ce que ça se passe Il est tout à fait possible en fait d'intégrer à Bac plus 3 une spécialité et de faire des demandes d'équivalence. Il peut y avoir des demandes d'équivalence sur des, des, des enseignements spécifiques, donc, en fait, il y a un dossier d'équivalence à remplir où on montre ce qu'on a pu acquérir comme, euh, comme compétences sur, et comme ECTS sur d'autres formations. Il est impossible d'avoir des équivalences sur des stages complets. Si euh, d'autres stages ont déjà été, ont déjà été réalisés, euh, on, on peut euh, donner des équivalences. Euh, on peut, en fait, rentrer à l'UTBM euh, en... en à bac plus 2, à bac plus 3, on a même des fois des rentrées à bac plus 4 euh, sur, sur suite à des masters avec, euh, avec pareil des systèmes d'équivalence. Donc c'est plus rare, mais ça peut, ça peut arriver. Et on a également des fonctionnements de double diplôme où là aussi, on peut fonctionner par équivalence pour, euh, pour essayer d'amener euh, nos étudiants jusqu'au double diplôme. Donc voilà, donc tout est mis en œuvre pour accompagner au mieux les étudiants sur l'ensemble du cursus. Alors, pour la formation EDIM, elle correspondra à la physique mécanique et ergonomie, donc qui aura lieu la semaine prochaine. Je n'ai pas la date en tête, mais il faut juste regarder le calendrier, euh, le, le calendrier qui est disponible sur le site internet. Alors, c'est le, le 18. On m'a soufflé à l'oreillette <rire> que c'était le 18. <rire> euh, alors, bien entendu, on a des questions sur l'impact de la crise sanitaire, sur, sur l'accueil sur, sur des étudiants, sur l'évaluation des dossiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour évaluer les dossiers, on vous demande, dans vos dossiers de candidature, la note que vous avez, votre moyenne, mais également la note de votre classe. Et donc, en fait, ce qu'on va regarder, c'est ce votre positionnement par rapport à la classe, c'est vraiment votre classement, euh, si vous êtes premier de BTS ou dernier, ou si vous êtes premier de, en classe prépa ou en, ou en terminale, en fait. Et donc, c'est ça qui va nous permettre d'ajuster les, les différentes... Euh, analyses que l'on peut faire sur les dossiers euh, pour prendre en compte euh, au mieux vos, vos, vos, vos résultats. Euh, donc euh, oui, bien entendu, que euh, on sait que les résultats de, de ces deux dernières années sont particuliers, euh, pour, notamment pour le bac de l'année dernière et puis le bac de cette année euh, sera, sera, sera également euh, sûrement très particulier. Après, voilà, on le fait, c est, c est, on le fait vraiment au regard des, des dossiers les uns par rapport aux autres et puis au regard du classement dans chaque promotion, c'est vraiment ça. Donc la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment que vous avez un certain nombre d'items à remplir. Alors sur Parcoursup, vous avez des, des cases à remplir, sur le, le site des admissions c'est pareil. Remplissez toutes les cases, fournissez tous les documents. Euh, si on hésite sur un dossier, l'incomplétude du dossier va forcément euh, nous arrêter. Et en fait, toutes les informations qu'on vous demande, soyez le plus précis possible, soyez, euh, soyez complets, euh, faites des lettres de motivation qui vraiment vous représente et, et représentent votre projet. Et c'est vraiment tous ces éléments-là qui vont nous aider à déterminer euh, la qualité du dossier. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, au euh, niveau nombre de places proposées à euh, l'ETB, en ce préparatoire, hein, c'est une question Donc Il y a 10 places en effet pour les, les candidats issus du bac euh, STI 2D, il y aura 270 places euh, pour les, les candidats euh, donc, au bac général. Voilà, donc on a encore des questions sur les notes, etc. Donc on le redit, on ne répondra pas. Mais on vous donne rendez-vous euh, samedi prochain euh, pour des entretiens individuels, si vous le souhaitez. Après, si vous, vous rencontrez des difficultés pour euh, éventuellement euh, compléter votre dossier, que ce soit sur Parcoursup ou sur le site euh, 3ut-admission.fr, n'hésitez pas à me contacter. Hein, on pourra regarder le dossier et vous, je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Donc, euh, l'adresse, je ne sais pas si elle peut être communiquée sur euh, le site. Hein. Et donc, ce sera le service.admission.admissionplurielle.etbm.fr. On pourra également euh, s'appeler, il hein, n'y a, a pas de problème euh, de ce côté-là. on a bien noté, vous inquiétez pas, vous nous dites tous qu'il y a des problèmes de son. Donc, euh, notre équipe technique est au complet. Ils sont, <rire> Je ne sais pas combien à nous aider euh, fait au mieux. Euh, donc euh, voilà, c'est gentil de nous le signaler, on, on essaie de trouver la solution, euh, mais voilà, on, on, on fait ce qu'on peut, euh, il, il faut, euh, pour arriver à faire ces JPO, euh, il, faut, il faut arriver à, euh, et pour faire, euh, voilà, on, a, on a trouvé des solutions pour aller, euh, pour aller vers vous et, et essayer de, de tout mettre en œuvre pour vous communiquer un maximum d'informations. Euh, donc on espère que, que ça va fonctionner au mieux. Alors euh, le temps de régler ce petit problème et de passer aussi à autre chose. On va vous présenter une petite vidéo du campus de Sèvenan. Donc à savoir que l'UTBM, c'est trois campus, euh, ils vous seront présentés tout au long de la journée. Donc là, le campus de Sèvenan, euh, la vidéo euh, va vous être lancée euh, dans quelques instants.